Hello mes petits chicken, j'espère que vous allez bien Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo <musique> C'est une vidéo, je ne sais plus comment ça s'appelle Mais ça, je crois que c'est genre chanté en 14 langues Ou je ne sais pas quoi, mais moi je vais le faire en 10 langues Parce que 14 langues, frérot, déjà ça va être un carnage. Hein, Alors 14 langues, je veux épargner vos oreilles Donc mes petits si cette vidéo t'intéresse, vous intéresse, ben... Restez pour la suite. Je vous assure que ça va être le carrelage. Hein. C'est parti. Donc, la première chanson, c'est. <musique> Cette musique, c'est Amour Assassin de Fali Ipupa, en Lingala. Attends. Na lingou yon exkosaseye, outeye, oua changé moto, na akosona yo. Na boya ki yon sankans fonceye, na basse un pinga, le loma souki par terre. Afeksoyebisaki, motteye, nangala, kala, te souciye, poli Ah, ah, ah, ah. c'est kiss kiss de, je sais pas comment il s'appelle, Monsieur, une musique turque. Oui, j'ai triché, j'ai pris un peu déconnu parce que franchement, c'est très très dur de trouver des euh, lyrics. <messant> Ensuite, une musique que j'ai découvert aujourd'hui et qui m'a trop donné justement envie de faire ce challenge, c'est une musique arménienne. C'est une copine du travail qui me l'a fait découvrir. Enfin, elle l'a mise sur son Insta et j'ai adoré. C'est Nazani, arménien. On continue, let's go, let's go. Nazani, nazani, je adore, je la kiffe. putain j'en ai marre des petites potions là qui passent oh ils veulent quand ils veulent du pain ou quoi ensuite cinquième de car ouais cinquième c'est une musique chinoise qui s'appelle ni zem ne shuon". excusez moi c'est parti let's go <métitôt> Voilà. Ne me lancez pas des pierres, s'il vous plaît. C'était catastrophique. Ensuite, la musique, elle a l'air passable. Bon, c'est pas mon style. Mais franchement, euh, c'est dur le chinois. Eh, eh, eh, eh. En plus, ce que tu lis, c'est même pas comme ça que ça se prononce, tu vois. Et la meuf elle me dit des <que> je lis frère, elle m'a donné. Allez, The Next One, une musique en portugais. J'ai laissé l'espagnol parce que l'espagnol, limite, c'est. Enfin, c'est limite si tout le monde est espagnol, quoi. J'ai envie de te dire, tellement on connaît la musique en espagnol, mais je prie portugais. C'est de Emmanuel et c'est Orito do Amor. Orito do Amor. Let's go, vamonos. On adore la eh. Hey. Je fais comme elle, hein. Et elle danse avec leur mec là. Quando dança comigo, o amor faz sentido. Sinto, sinto o teu, coração no meu. Sobe o dança, eu vivo no céu. É amor, é amor, é amor, que eu sinto no meu coração É louca, é contra a ah, sweet. USA, a Petit rap. Magnolia, de Playboy Cardi, and I'm on a block, in New York I'm in rock. I did it myself, wonderful my up, and I shoot it up, and I'm on a block, and I'm on a block, in New York I'm in lot I did it myself ensuite When On va passer sur une musique sénégalaise. C'est une musique douce parce que ben, j'ai dû faire des recherches avant quand même, donc je sais un petit peu ce que je vais écouter de la la vie, le monde de la vie, le la le je laisse, non, mais je laisse tomber. Je laisse tomber. C'est trop trop chaud, les gars. Vous voyez les paroles, frérot. Il n'y a pas moyen. Ensuite, euh, une musique russe. Parce que franchement, c'est quand même incontournable. T'es obligé de mettre une musique russe ou polonaise. Polonaise, j'en ai pas trouvé avec des paroles. Ça m'a saoulé. J'ai pas voulu chercher. Russe, ça s'appelle Kalinka mais je pense que c'est une connu kalinka kalinka kalinka kalinka ça me dit quelque chose vaguement sincèrement mais euh, je vois pas plus parce que ça ne m'éclaire pas donc vas-y let's go c'est parti si tu es prêt mon kiki allez on enlève les postillons là et on commence à chanter on sambiance et voilà quoi <muches> Polos pas pour l'osuite, m'aise. Calin, calin, calin, calin, calin, calin, calin, calin, Kalinka, kalinka, moya calin, je suis en train de te dire un truc. Franchement, s'il y avait un détecteur de parole, il y aurait un R. Je suis en train de. Je te fais du bibliothèque. Tcha capté, les vrais, ils savent. Ensuite, le meilleur pour la fin. Comme je l'ai dit, The Best for the Last. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais Tcha capté. Cameroun. La musique s'appelle Choutoilé. Il n'y a pas de parole. Je connais un petit peu. Ça parle de fesses. toi, Mellow I you, a sa L'homme est mort. Bon, je vais arrêter parce que sinon, euh, on en a pour 20 minutes. Voilà, c'est fini. Mes petits chicken, c'est quand même un peu, on va dire, une espèce de playlist. Voilà, on s'en gère en même temps. On fait un challenge en même temps. Voilà mes petits j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre des pouces en l'air, de vous abonner, de commenter et de partager la vidéo. Ça me fait plaisir. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai kiffé.